Le meilleur mindset pour progresser en musique. Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, auteur-compositeur et professeur de musique. La reprise des lives m'a donné l'idée de consacrer chaque semaine à un thème particulier. La semaine que nous venons de passer était consacrée à l'interprétation des morceaux. Nous avons évoqué plusieurs techniques pour mieux jouer tes morceaux favoris. Demain, nous attaquons un nouveau thème, l'état d'esprit de l'apprenti musicien. Ce qu'aujourd'hui on appelle « mindset ». On n'aborde jamais cet aspect alors qu'il est fondamental. Laisse-moi aborder ce point avec toi. Car il est important d'évoquer l'état d'esprit lorsque l'on veut progresser en musique. Acquérir un bon état d'esprit est indispensable si l'on veut vraiment progresser en tant que musicien, amateur comme professionnel. Cela signifie avoir une attitude positive, adopter une ouverture d'esprit, être prêt à apprendre et à accepter les critiques constructives, avoir la détermination de persévérer malgré les obstacles, ne pas se faire du mal inutilement, etc. Demain, lundi 16 janvier à partir de 20h, je te dévoilerai ce que l'on peut apprendre de ces erreurs. Ne rate pas ce live, je vais te donner des conseils que tu n'as peut-être jamais reçus et tu vas pouvoir bénéficier d'un cadeau, je récompense toujours la motivation. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Armo Chopin Cours de musique lundi 16 janvier à partir de 20h. D'ici là, bien évidemment, bonne musique